Euh, Amine Boutaleka, je suis euh, euh, scénographe et metteur en scène, chercheur. Euh, euh, Là, pour notre expérience à Hadoud, euh, c'était une expérience euh, euh, que j'ai beaucoup appréciée. Euh, et on, a, euh, on a essayé de, de réfléchir euh, sur la question de la recherche et la création, euh, développer des, des projets et, euh, et surtout euh, euh, se errer errer pour, pour chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'est très important parce que c'est une occasion de ne pas... de, de réfléchir, mais sans but, sans, sans sans avoir le, la pression du résultat, et ça, je trouve ça très très intéressant. Et, euh, et aussi, ce qui est très important aussi, c'est la rencontre avec les, les, autres, les autres personnes, chercheurs et, et artistes, et, et apprendre de l'autre. Et j'ai trouvé ça, que, je trouvais ça important pour, pour se nourrir et pour euh, développer euh, d'autres idées, d'autres souhaits, et ouvrir aussi euh, d'autres portes euh, de recherche. Merci.